Salut à toi jeune étudiant de première année, si aujourd'hui je me permets d'adresser à toi, c'est pour une raison très simple. Est-ce que tu savais-tu que lorsque deux variables sont indépendantes, dans 5% des cas, les tests statistiques réalisés sur échantillons aléatoires concluent exactement l'inverse C'est ce qu'on appelle le risque de première espèce, ou risque alpha. Alors il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu veux-tu faire pitié de toute ta vie, rien comprendre dans la recherche biomédicale, comme les politiciens, les journalistes et les anti-vaccins ou est-ce que tu veux-tu comprends les biostatistiques avec moi, et peut-être un jour piloter ce genre de véhicule de gamme Alors moi je dis, la question elle est vite répondue. Hein. Ça se passe comme ça avec moi, ok